Demandez votre café dès maintenant à la boutique CaféBlitz.shop en Suisse. Compatible avec les machines Nespresso à usage domestique mélange bleu, équilibré et corsé. Uniquement avec les capsules compatibles Respresso mélange bleu vous pourrez déguster un café qui exprime l'équilibre parfait entre corps, persistance et douceur. Aussi noble que les plus beaux mélanges qui l'ont vu naître, aussi vigoureux que la saveur et la puissance de l'espresso le plus authentique, impossible de ne pas en tomber amoureux dès la première gorgée.